Allez, venez, on va regarder un petit trailer. Ce n'est pas la première fois que Mojang développe un autre jeu que Minecraft. La compagnie a, de fait, déjà pu produire des titres comme Cobalt, Crown and Conceals, Scrolls et également Minecraft Story Mode par le biais de Telltale Games. Mais et bien que tous ces jeux aient été édités par Mojang, les développeurs travaillant sur Minecraft n'y ont pas touché. Mais pour Dungeons, c'est différent. Contrairement à Story Mode, l'adaptation à la sauce Diablo de Minecraft sera créée par des personnes bien plus concernées par le jeu de base et en contact quotidien avec les développeurs de celui-ci. Ce qui permet une expérience plus profonde, dans laquelle l'univers en question est respecté tout en étant librement adapté adapté et étendu dans un nouveau genre. Et d'ailleurs... Dungeons, c'est quoi Minecraft est un jeu soit survival, soit sandbox, soit à tout ce qu'on veut finalement, mais ces deux genres-là dominent. Euh, Dungeons adaptera lui le même univers dans un genre appelé Dungeon Crawler, et touchera aussi à l'action-adventure bien sûr. C'est exactement les mêmes caractéristiques que le jeu Diablo 3, l'itération la plus populaire du genre. Ainsi, comme Diablo, Minecraft Dungeons sera en top-down view, euh, comme on peut le voir sur cette image floue. N'étiez pas de cacher ça, Mojang, on vous voit. Le jeu consistera en un scénario simple, comme Diablo, et dans l'ensemble aura un gameplay à la fois nerveux et Stratégique comme Diablo. Bref, il va falloir défoncer du squelette, des pilleurs et un étrange golem, mais on reviendra là-dessus dans quelques instants. Le titre pourra être apprécié par 4 joueurs simultanément, répartis entre 4 classes, ils auront la chance de pouvoir se faire passer pour un chevalier, muni de son épée et équipé de son armure légère, un mage, muni d'un sceptre et vêtu d'un chapeau et d'une robe de magicien, un voleur, armé de ses deux dagues, ou un tank, oui, muni lui d'un magnifique marteau et d'une armure lourde. Et d'une torche Et d'une torche, en effet. Votre but Bonne question. Mais personne t'a posé de question C'est bien simple, il vous faudra sauver les villageois capturés par le vilain Archillager, oh oui. l'antagoniste principal. Et ce, en traversant marais, canyon, mines et bien plus encore. Je vous avais prévenu, le scénario casse pas trois patins à canard. Ce qui choque en premier en voyant la bande annonce, c'est bien les graphismes du jeu. En effet, ceux-ci sont de toute beauté. C'est de toute beauté Les effets de lumière, les textures, les particules, tout est fait pour rajouter de la profondeur au jeu tout en gardant une esthétique fidèle. Dans le trailer, on peut ainsi voir des plantes au modèles complexe, des couches de poussière et des rayons de l'astre Quelconque univers où l'action se passe. Eh, qui vous dit que c'est le soleil Bref, l'ambiance générale du titre dépasse largement ce que de simples shaders peuvent accomplir, avec en plus de ça de probables bonnes performances. En tout cas, on croise les doigts pour qu'il y en ait. Il reste toutefois à voir si les images montrées lors du trailer euh, sont représentatives du gameplay final. Il est temps de passer au vif du sujet. Analysons le trailer plan par plan pour dénicher un maximum d'informations. Et on commence tout de suite par un Silverfish, deux chauves-souris, une araignée, des ledgers et des pilleurs. Tous ces monstres sont ou seront présents dans le jeu de base, il n'est donc pas curieux de les voir gambader dans dungeon. Néanmoins, il y a d'autres bestioles moins familières. On peut voir des squelettes drôlement habillés, de fait ceux-ci portent un casque, un bouclier rond et une lance. Leur accoutrement peu commun indique sûrement qu'ils auront un rôle particulier dans l'histoire du jeu. On les devine aisément être les principaux sbires de l'Archiledger. L'Archiledger qui, d'ailleurs, se trouve peut-être être cette sorte de nécromancien à robe verte. Bien que je doute qu'il soit si lambda, euh, c'est peut-être juste un sous-boss classique. Dans tous les cas, ce dernier a bien l'air d'avoir un ou une subordonnée qui vole légèrement et euh, qui semble être ce qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire de dungeon crawler, une liche. Il y a également des monstres un peu plus discrets que cela. la clé vivante en est un bon exemple. Elle apparaît clairement ici, mais semble aussi pointer le bout de sa bouille dans ce plan. Accrochez-vous, il est fort probable que cette entité tout à fait atypique serve à un roulement de tambour à ouvrir des coffres. Si, si, ouais, <rire> ça vous embouche un coin, pas vrai Non Yes. <rire> Yeah. <laughs> Enchaînons, vient ensuite ce golem que beaucoup ont pu rater, avec un bloc de redstone sur le dos. C'est assez curieux de voir un détail aussi caché dans le trailer, selon moi ça confirme encore une fois que les développeurs sont bien impliqués dans celui-ci. Pour finir, dans le plan final, on aperçoit l'ombre d'un gigantesque golem. Peut-être est-ce l'Archillager, peut-être est-ce le golem qu'on a vu juste avant, ou peut-être est-ce ce golem que l'on peut discerner sur cette image qui fut postée sur Minecraft.net à l'occasion de la Minecraft 2017. Dans tous les cas, il est sûr que cette créature aura un bon gros rôle dans Dungeons. Passons également en revue les autres éléments non vivants qui semblent importants. Et on débutera avec les cristaux. Qu'ils soient rouges ou bleus, ceux-ci dominent les décors du teaser du début à la fin. La possibilité qu'ils prennent part à l'histoire du jeu de façon conséquente n'est donc pas à exclure. On peut également voir cet ascenseur qu'empruntent les héros durant tout le trailer, qui par exemple pourrait servir d'écran de chargement de niveau. Bien sûr, cette porte ornée de totems villagesques sera sûrement un lieu important qu'on aura l'occasion de visiter. On peut aussi remarquer une forte présence des caisses et des tonneaux, et bien que ceux-ci ne sont peut-être que des éléments décoratifs, ils ne seraient pas pas étonnant qu'ils aient plus et qu'ils, mais là, je rêve un peu, soit ajouté dans Minecraft classique. Plus captivant encore, c'est cette potion que boit l'un des protagonistes. La couleur de celle-ci et le contexte pourraient laisser deviner une potion de régénération de force. C'est clairement une potion de force. Voilà, voilà, je retourne à mon montage, <rire> Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau système de chimie pour Dungeons qui proposerait de nouvelles boissons magie. Sur une image additionnelle montrée lors de la Minecraft, on remarque un élément qui appuie sur le contexte medieval fantasy du titre, des pièces d'or. On ne serait vraiment pas sûr mais ici ces dernières servent de monnaie principale. également sur la même image, mais aussi à d'autres lieux présents dans le trailer, on peut voir des chaînes qui pendent. comme pour les tonneaux et les caisses, ces bouts de ferraille sont peut-être bien plus que de simples éléments décoratifs. on pourrait par exemple pouvoir grimper dessus pour changer d'étage. mais bon, j'extrapole un peu trop. pour finir, j'aimerais qu'on jette un œil sur le petit documentaire montré à la main dans celui-ci, on trouve cette image qui montre, en flou certes, mais qui montre quand même un petit aperçu du gameplay. on voit la vue classique d'un dungeon crawler bien sûr, mais aussi la maniabilité du personnage. évidemment, ce ne sont que des images de développement, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Dans le même contexte, nous avons aussi cette image qui indique clairement la présence de pouvoir et donc de magie au sein du titre. Minecraft Dungeons est un pari pas si risqué pour Mojang, tout semble sous contrôle pour faire un jeu de bonne facture et ce, dans un respect de l'univers de base. Les personnes qui travaillent dessus le font depuis plus d'un an et donc la date de sortie 2019 me semble encore possible, même si je dois avouer avoir quelques réserves sur celle-ci. Aussi, j'aurais une recommandation à faire à toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo, n'utilisez pas trop les images de Dungeons pour prédire l'avenir de Minecraft. Comme pour Story Mode, beaucoup d'éléments ont été ajoutés pour servir uniquement l'intrigue et le gameplay du titre, donc aussi forte soit notre envie de voir des caisses et des tonneaux sur Minecraft, rien ne dit que ça arrivera un jour. Bref, je suis très content de voir que Mojang souhaite étendre concrètement Minecraft à d'autres genres. Finalement, le jeu s'y prête énormément. Nous ne sommes d'ailleurs pas à l'abri d'autres adaptations sur d'autres genres dans le futur. Au revoir.